Je m'appelle Ken Fontaine. Hello Diberquet. Bah, je m'appelle Raphaël Leroudier. Carbonnier Brian. C++ quand même, le code avant tout. Ah, Canal+, Plus. le papa regardait toujours ça. Bon, Canal+, Plus pour le fun. Euh, Twitter, je suis en couple donc euh, Tinder ça va pas le faire. Tinder pour le fun aussi. <rire> ah Tinder. <rire> Necfeu, puisqu'il a le même nom que moi. Netflix, Netflix c'est trop bon. Netflix, c'est sympa au lit le soir. Fort Boyard, je déteste Fortnite. Fortnite, ils ont un super la mode, donc euh, Fortnite. Fort Boyard, il y a passe-partout. PHP. ah oh, c'est chaud, PHP. <rire> PHP, je suis pas trop musique. MDR. Ah bah, MDF, j'espère. MDR. <rire>